le <truits> <truits> <truits> et moi C'est un peu écoute papa C'est un peu papa écoute C'est un peu écoute papa